Bonjour Dans le cadre du printemps des petits lecteurs, je vais vous présenter Promenade sous la terre de Emery Hayashi aux éditions Nathan. J'ai choisi de présenter ce livre d'éveil car il est un petit peu spécial. Pourquoi il est spécial Eh bien, je vais te le dire. Celui-ci nous emmène en promenade sous la terre pour y découvrir la vie secrète de ses habitants. Lapins, souris, blaireaux, fourmis s'animent sous nos doigts et nous invite à suivre leur quotidien au gré des liserées argentés. Au fil de ces belles illustrations et de ces nombreux détails, même les petites bêtes qui grouillent nous semblent adorables. Quant à moi, je vais vous présenter mon deuxième coup de cœur qui s'appelle « Le petit peuple du sol ». C'est un livre qui a été façonné par Philippe Hugues aux éditions « Les grandes personnes ». et C'est un livre pop-up qui nous emmène dans la forêt, sous les feuilles mortes, dans les bois pour découvrir les champignons et leur diversité. Il y a des chanterelles, des bolets et des moins connus comme les oranges. À chaque ouverture de page, que l'on soit un enfant ou un adulte, on peut faire « Waouh !». Les couleurs sont douces et délicates. C'est un hommage à la beauté de ces végétaux si singuliers. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et la partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de, de la, la Bibliothèque, Bibliothèque municipale de Lyon. de Lyon. Merci, à bientôt À bientôt